Bonjour à tous, nous sommes le 2 juin, on débute euh, un nouveau mois et euh, j'aimerais regarder les marches avec vous, surtout euh, l'aveu la, la, de Jeannette et Hélène qui vient de dire euh, tout simplement que euh, leur euh, vision des choses, là, il y a quelques mois, eh bien, elles se sont trompées. Elle s'est trompée et Jérôme Powell euh, aussi est dans l'eau parce que, comme je vous dis, il marche main dans la main. Donc, ils ont euh, avoué que. De leur politique d'injection monétaire et aussi le, de l'inflation, le contrôle de l'inflation, ben non, ils ont fait une erreur tout simplement en, en misant sur ces politiques-là. On le savait. Euh, plusieurs euh, choses aussi sont en train de sortir, euh, ben, euh, des éléments là, qui sont en train de sortir euh, euh, pour nous montrer que, nous, les complotistes, on avait raison sur plusieurs euh, points et euh, en ce moment, on se trouve à, à parler, euh, ça commence à sortir euh, lentement dans les médias que, dans le fond, euh, les sanctions imposées par les pays euh, occidentaux, euh, l'OTAN, envers euh, l'Ukraine, euh, la Russie là, face à la guerre en Ukraine, eh bien, c'est pas bon pour notre économie, c'est pas bon pour l'inflation, c'est pas bon pour euh, la... La, la, les pénuries, tout ça... Euh, je ne sais pas, il y a quelques semaines, quelques mois, ben quelques semaines surtout, là on, on le disait, plusieurs personnes le disaient. Et pourquoi, euh, c'est ma question, là, pourquoi euh, on est obligé d'attendre euh, euh, tout simplement que les faits euh, nous donnent raison, euh, non pas parce qu'on est plus fin que personne, mais tout simplement on, on, on s'informe euh, avec des nouvelles qui ne sont pas euh, euh, préparées à l'avance, qui ne sont pas du réchauffé, comme euh, ici je parle au Québec, ou les grandes chaînes aussi, euh, que ce soit en France, même aux États-Unis, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a l'information disponible et c'est pas dur de la valider. La même chose s'est produite au niveau du coronavirus euh, deux ans de temps. là Aujourd'hui, encore au Québec, là, <rire> Dubé va faire une campagne de vaccination, euh, continuer ça en automne. Euh, euh, c'est absolument absurde. Le taux de vaccination, les personnes ont décidé, ont décroché. Ceux qui ont été vaccinés euh, deux fois euh, ne veulent plus se faire vacciner trois fois. Les enfants, c'est la même chose. Euh, pour quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est un vaccin qui était supposé guérir tout euh, du corona, ben là, ça n'a pas Donc, euh, euh, rapidement, c'était ce que je voulais vous partager et la désinformation euh, continue à allègrement à, à inonder nos, nos quotidiens. Ben, quotidien, je parle ici, c'est le Journal de Montréal, euh, la presse aussi, la presse, faut le dire, euh, Radio-Canada, on a souvent au compte bout quelques nouvelles qui peuvent euh, nous euh, nous inciter à croire qu'il y a quelques lucides dans le tas, mais euh, on va regarder ça très, très rapidement parce que je vais travailler très bientôt. Euh, C'est une, une, une un poste que je viens de faire sur mon site boursetechnique.com. C'est Alex, Alex Neumann, qui s'appelle, je l'avais déjà lu quelques, quelques reprises sur, c'est sur US Watch Doc. Et il parle à Doug, excusez, il parle tout simplement de, euh, Qu'est-ce que l'État profond euh, devrait, ben, devait faire euh, le, lors des crises et continuer à faire en créant de fausses crises, tout simplement pour détourner l'attention euh, au système économique euh, qui est euh, en très grande difficulté euh, aux États-Unis et on sait très très bien c'est parce que la Fed et euh, le gouvernement américain ont injecté de l'argent fou dans le système a fait monter euh, l'inflation c'est pas dur à le constater et qu'aujourd'hui on paye pour les pots cassés et là euh, tout simplement on va monter les taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'inflation moi je vous dis que Jérôme Powell oui avait commencé à le faire mais il continuera pas et je sais pas de quelle manière là on va trouver un autre moyen pour essayer en, encore de détourner l'attention parce que dans le fond, euh, la grande enjeu depuis deux ans, l'enjeu principal, c'est économique. C'est ce que je crois. Euh, bon, en tout cas, c'est un article que j'ai euh, placé sur mon site et il dit que dans le fond, le, le, le, le, les mondialistes qui veulent faire tout simplement, c'est continuer à endormir la population euh, pour ne pas euh, réaliser ce qui se passe réellement, euh, que les enjeux sont plus grands que tout simplement euh, euh, parce que l'économie, en, en ce moment, l'économie commence à vraiment souffrir des, euh, de l'injection monétaire qu'on a mis en fou dans le système, mais là, ça commence à cesser, là, ces injections-là, puis ce que ça va faire, tout simplement, ça va euh, euh, détruire plusieurs entreprises qui, ont, qui étaient à bout de souffle déjà et qui ont, été, euh, qui ont eu des, reçu des prêts, ici, c'est le cas euh, au Canada, au Québec, euh, et des entreprises qui étaient... En difficulté, et avec la pandémie, euh, pandémie, euh, en tout cas, il n'y a rien qui a aidé la cause, et là, maintenant, on se retrouve avec euh, des faillites. Euh, ça venait le Journal de Montréal, c'est pas moi qui le dis, ça doit être vrai. Euh, des faillites à répétition. Et euh, un autre article que j'ai placé sur mon site, ben c est, c est pas, je ne veux pas être catastrophique, mais on regarde tout simplement les graphiques, et c'est avec ça qu'on va terminer. Euh, aucune garantie euh, que le ralentissement de l'économie... Euh, euh « ralentira l'inflation », c'était peut-être mal traduit. Là. Donc, ça se trouve être Jérôme Powell là, qui continue euh, ses mensonges. Lui qui disait que l'inflation, au début, c'était passager, Tout le monde le savait qu'en injectant des capitaux de la manière que la Banque centrale l'a fait aux États-Unis, puis un peu partout, bien, ça crée l'inflation. C'est tout à fait normal. Et euh, là, maintenant, euh, Janet Yellen qui dit « oui, on a mal évalué la situation euh, », peut-être souvent d'écouter le bon sens c'est peut-être mieux que euh, d'écouter euh, le, les politiques euh, et faut préciser qu'aux États-Unis là c'est absolument absurde là, on a un président là, Joe Biden euh, c'est absolument effrayant de la manière qu'on ment aux États-Unis et j'ai posé le poster, mais il y a euh, euh, Peut-être que je vais vous montrer ça rapidement, si je peux. Euh, C'est une petite nouvelle, euh, non pas croustillante, là, mais ça se trouve être le, le fils de Joe Biden, là, et on sait très bien, on va fermer ça, on sait très bien que ce qui est arrivé, en tout cas, si vous ne savez pas, Joe Biden euh, était euh, sur le crack, euh, euh, Allez voir... Euh, euh, souvent des prostituées, euh, euh, étaient supposés d'être un représentant justement en Ukraine, là, étaient payés pour ça et ne faisaient pas son travail du tout. C'est toute une crocherie. Là. Et là, ce que Zero Edge fait tout simplement, c'est qu'il sort les photos. Euh, non, pas, non, pas seulement les photos, mais les vidéos. Et euh, là, on va aller voir les... C'est Joe Biden avec son fils, Hunter Biden. On voit ici euh, une petite. Je ne la ferai pas jouer. Là. Ça se trouve être une petite séquence là, de, parce que Hunter, Hunter Biden aimait se faire filmer avec euh, les prostituées en prenant du crack et tout ça. Et ce n'est pas là que le bas blesse. C'est que D'un euh, a profité largement des, des, de l'argent euh, des contrôles avec son père euh, parce que, dans le fond, souvent il parle du vieil homme, mais c'est probablement son père qui se trouve être le président des États-Unis, et euh, il y a une, ça, ça se trouve être sur sa page couverture de, euh, de son site, et ici, euh, il y a une photo, un vieil homme ici, c'est pas clair, en tout cas, et lui, c'est Hunter Biden, ici, que vous voyez, donc, euh, c'est ça, c'est en train de tout sortir, euh, toutes ces vidéos, photos de Hunter Biden, qui a, euh, Profiter largement euh, de, de, de, du statut qu'il avait en tant que fils du vice-président euh, vice, euh, des États-Unis euh, avec euh, Obama, euh, qui profitait pleinement, pleinement en, en, en étant payé pour rien faire. Et plus que ça, souvent, on parle de son père, en tout cas. Ça, c'est l'ordinateur qu'on a trouvé, là, plein de documents là-dedans qu'on hein? tient. Et Zero Edge a décidé de publier. Euh, partiellement, là, toutes ces photos-là, tout le contenu. Donc, ce qu'on dit depuis euh, peut-être deux ans, là, plusieurs d'entre nous, là, euh, tout simplement, ce qu'on relate, c'est des faits euh, tout le monde le sait. C'est comme l'accusation la, de, de Trump, là, euh, de, comme de quoi les Russes étaient euh, derrière les élections. C'est absolument faux, ça c'est à et faux, mais personne n'en parle. Donc, euh, euh, il faut euh, vraiment faire attention au discours qui est vé véhiculé en ce moment aussi au niveau de l'Ukraine. Euh, les pénuries sont causées tout simplement... Euh, par euh, les, euh, les sanctions que les, les gouvernements occidentaux euh, qui font partie de l'OTAN... Euh, euh donne aux, aux Russes là, les sanctions qui qu ont mises en place. Et il faut dire que les Russes sont très, très bien appuyés. Euh, on a la Chine, le Brésil qui appuie la Chine, ben, le BRIC, en fin de compte. Et là, il y en a d'autres pays qui se sont associés là, aussi, euh, qui continuent à acheter euh, le, le, le pétrole et les autres denrées, de, ben, les matières premières de la Russie. Et la Russie, l'euro, le, a repris beaucoup, beaucoup de force. Et plus que ça, euh, leur produit intérieur brut s'est euh, euh, amélioré euh, après que les pays occidentaux euh, ont imposé des sanctions et là on s'en retourne vers euh, je vais mettre ça comme ça on s'en retourne vers un, un, un, euh, une Russie plus forte vu que les sanctions ont été imposées par l'Occident et aussi un Asie plus forte, euh, dû au fait que ces sanctions-là, en pensant qu'on détruirait la Russie, là, et c'est idéologique aussi, là. Et il y a aussi notre, euh, notre, euh, Premier ministre là, euh, canadien là, qui n'en rate pas une, là, euh, Justin Trudeau, qui continue à vivre dans le déni, tout simplement, euh, face à, à cette situation-là. Ben, euh, Joe Biden vient de donner 40 milliards pour la guerre en Ukraine et euh, ici, on donne allègrement de, de l'argent pour la guerre en Ukraine pour supporter le, le clown là, qui se trouve être le président. Je dis clown parce que c'est un ancien acteur là, euh, qui est le président là, euh, de, de, de, de l'Ukraine. Et en ce moment, tout simplement, euh, c'est idéologique. Euh, aucun calcul n'est fait et euh, les pénuries ou l'inflation vont se poursuivre. On ne voit pas les, la relation. On est, on est dans une, euh, un monde interrelié. Donc, euh, si on coupe du pétrole, euh, euh, les vannes là, de la Russie, mais c'est officiel qu'il euh, y a des impacts mondiaux. L'Allemagne, je pense, dépend 40 de leur énergie et matière première de, de la Russie. Donc, euh, non, non, l'Europe est en train de se tirer dans le pied, et Canada aussi, on est en train de, euh, de se tirer. Non, pas, il euh, y aurait pu avoir des calculs là-dedans, là, mais non, c'est l'idéologie qui passe avant tout, et moi je pense que c'est l'idéologie de Davos, tout simplement. Et on va regarder, on va terminer par ça, je vais mettre mon l'écran plus grand on va terminer par ça rapidement, euh, vous montrer euh, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, ben là on a eu un petit rebond là du Standard Poor's, on ne sait pas si euh, ça va perdurer, euh, donc on se trouve à, à c'est un graphique encore mensuel, je suis beaucoup les graphiques mensuels de ce temps-ci, parce que j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos, donc ça donne une vue d'ensemble assez rapide, il euh, n'y a pas grand chose qui se passe. Le bitcoin, c'est en train de, de continuer là, à la descente. Euh, le Nasdaq, c'est la même chose. On a eu un, un creux, mais on pourrait euh, reprendre. Tout, tout dépendant, là, là, on a dit qu'on augmenterait les taux d'intérêt euh, d'une manière assez importante, mais moi, je pense qu'on va reculer. Euh, peu importe, L'or, euh, euh, elle, euh, se maintient encore. Euh, c'est du surplace. On est encore dans notre petit canal. L'argent, c'est la même chose. Bon, on a dépassé un petit peu le petit canal, là, mais c'est pas ça qui est important parce que l'art, si l'or euh, explose vers le haut du au fait qu'on va continuer à injecter de l'argent, parce que ça pourrait être une solution. Là, euh, même si euh, l'achat les, les, euh, de bons du trésor par le gouvernement américain, le, la Banque fédérale, euh, se termine. Là. Le pétrole qui continue encore à être très, très, très fort. Euh, je vais terminer avec le fameux bois d'œuvre, comme je vous avais parlé. Euh, ça, ça signifie euh, tous les matériaux de construction, là, le bois d'oeuvre. Moi, je suis ça là, tout simplement là, pour suivre le prix du bois, là, parce que je fais des travaux de rénovation. Donc, euh, si vous suivez ce graphique-là, là, ça se trouve être les futurs là, du, du, du bois. Là. Et puis, vous voyez très, très bien qu'on a descendu. Et euh, euh, ici, on a atteint 10 et quelque chose du 2 par 4. Là, on est rendu à 6 et quelque chose. J'ai vérifié euh, dernièrement. Donc, euh, c'est un peu le dessin euh, de ce qui se produit sur la planète. Euh, le zinc, c'est encore fort. Euh, le cuivre, très fort. Euh, les matières premières, là, en fin de compte, n'ont pas euh, perdu beaucoup de plumes à date. Là. Le nickel, où on avait eu euh, une explosion littérale. Euh, platine, ça se maintient, mais c'est pas. Palladium. Euh, donc euh, oui, ça, ça casse un peu. Euh, donc il faut surveiller ce qui va arriver euh, dans les prochains, bah bon, les, les prochains jours, les décisions de la, la décision de la Fed. Euh, moi, je pense qu'elle va encore augmenter un peu les taux d'intérêt et le marché va répondre, euh, euh, va répondre à cette, euh, euh, ces mouvements-là là, que la Fed va faire. Et un jour, la Fed va falloir, elle va, elle ne devra pas euh, continuer à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation parce que c'est le marché en entier qui pourrait s'écrouler. Donc, euh, on va suivre ça. On va se revoir très bientôt pour euh, de nouvelles vidéos.